le côté léger de l'existence, chez toi, c'est important. T essayes de... J'ai envie de dire, t'essayes de te donner un genre avec la cigarette, euh, mais c'est presque ça. Le... Fumer te permet de te rendre plus léger. Fumer te permet de, de pouvoir temporiser les choses, de pouvoir avoir des moments à toi. Ouais, déjà, ça, ça résonne beaucoup plus de ce que... que ce que je t'ai dit juste avant. Pour avoir des moments à toi. Pour clairement définir de manière euh, temporelle, c'est-à-dire que quand tu t'allumes une clope, tu es tranquille avec toi-même. Je ne sais pas si ça ah. résonne vraiment. Mais ça te permet aussi de mettre le démon, le démon sous le tapis. De aussi, autant tu te temporises et ça te permet d'avoir du temps pour toi, autant euh, tu t'essayes d'anesthésier de de, quelque chose. toi, Une sorte d'énergie beaucoup plus dynamique. Une sorte d'énergie beaucoup plus proche de toi, de beaucoup plus organique à toi, qui te permettrait de créer toujours des choses, mais d'une manière beaucoup plus euh, symbiotique. Organique, ouais, ça revient de l'organique. Tu essaies de faire taire cette voix. Donc, autant ça te permet d'avoir des moments pour toi, et c'est ta liberté de fumer pour ça, autant tu essaies de masquer quelque chose de toi de masquer ce côté euh, je veux pas que ce que je crée soit proche de moi, proche de qui je suis proche de la définition de qui je suis voilà comment je pourrais exprimer euh, exprimer ça, ça c'est une énergie très sexuelle derrière